avec vous parce que votre nouveau film c'est une histoire de regard et puis en même temps ce titre là c'est le regard d'un photographe que vous décrivez que vous analysez même et euh, on peut dire que c'est aussi le regard d'un cinéaste que vous portez sur justement le regard ouais. de voilà donc euh, moi j'aimerais euh, vous dire que cette histoire de regard c'est pour moi j'ai l'impression que c'est une biographie photographiée Mmh. Donc c'est une, une, une, euh, de la photo, mais en mouvement. Mmh. Et c'est et fabuleux le travail que vous faites, parce que je n'ai jamais vu ça euh, au cinéma. Vous faites une recherche, même une reconstitution, de savoir mais comment les photos ont-elles été prises, euh, quel était le parcours. Donc vous reconstituez euh, la vie d'un photographe célèbre, euh, qui est célèbre par ses photos, mais automatiquement par son nom dès le départ, Gilles Caron. Oui, Gilles Caron, il y, a, il y a une génération qui le connaît, c'est-à-dire les, les gens de 50, 60 ans le, le connaissent, parce que c'est vrai qu'il a été extrêmement connu en, entre 65 et 1970, et puis par contre, la jeune génération le connaît peu, voilà pas vraiment forcément entendu parler, même si effectivement on connaît ces photos, parce que la, la très célèbre photo de Con Bendit et du policier, elle représente euh, les 68 euh, en France et partout dans le monde. Il y a, donc il y a comme ça des photos qu'on qu a gardées en, en mémoire, mais pas, euh, mais pas forcément son nom. Voilà. Alors Ça fait dix ans que la Fondation Caron en fait, a ressorti les photos, a travaillé à les numériser, à faire des expositions. Donc On commence petit à petit, il y a une grande exposition à l'Hôtel de Ville, enfin, voilà, qui fait que maintenant, on commence un peu à, à le connaître. Mais, euh, mais ça reste encore un, un photographe euh, trop méconnu par rapport à, la, à, enfin, à son travail, à son œuvre qui est absolument magnifique. Quoi. Ah oui, le film est, est, est splendide, ouais. les photos sont splendides, ouais. le travail que vous faites c'est vrai que par rapport peut-être à, à l'Assemblée, votre film précédent, ah bah c'est très différent. Voilà, le travail ouais, n'est pas du tout ouais, le même. L'Assemblée, ouais. vous aviez juste à saisir des moments, ouais. des témoignages, des choses comme ça, ce qui se passait. Et là, il a plus vraiment. Euh, que vous fassiez oui, oui, un travail euh, de oui, fourmi. Oui, oui c'est-à-dire que moi, dans mon travail, dans, mon, dans mes films, il y, bon, y a un peu de, de veine, on va dire. Enfin, il y, y a les films que je fais plutôt sur le collectif, le comment le. Le, le, la, la façon dont les collectifs laissent la place à la singularité dans des films plutôt de cinéma direct. Hein, donc, j'ai filmé un collège, j'ai filmé euh, euh, dans une prison, j'ai filmé euh, l'Assemblée, effectivement, euh, nuit debout, la, la, cette tentative de démocratie, j'ai filmé une entreprise qui essaie de se transformer en coopérative. Enfin, voilà, okay. il y a ah, oui. voilà, des, des, des histoires qui, ont plus, qui sont liées à ça. Et puis d'autres, euh, comme Histoire d'un secret et Histoire d'un regard, qui est un peu comme un deuxième volet en fait, de, de ce qui serait un diptyque, sur la disparition. Sur, euh, euh, autour de ça donc de dans l'histoire d'un secret j'essayais à travers euh, la peinture de ma mère de, re, de lui redonner une forme de présence puisqu'elle a disparu enfin, elle est décédée à 30 ans d'un avortement clandestin euh, mais moi je pensais que c'était une disparition puisqu'on n'avait pas dit qu'elle était qu'elle morte donc pendant longtemps c'était comme une disparition et à travers ses œuvres euh, dans ce film j'essaye vraiment de lui redonner une forme de, de présence euh, l'œuvre étant comme la trace de quelque chose la trace de quelqu'un la trace d'un sujet qui a qui a fait quelque chose quoi, qui a regardé et, euh, et dans « Histoire d'un regard », c'est un peu la, la même chose. C'est-à-dire que Gilles Caron a, a, a disparu à 30 ans et il a laissé derrière lui des photos magnifiques. Et au fond, j'essaie je, de, de retrouver quelque chose, de son, de lui redonner une présence, de lui redonner même un corps. Oui, parce euh, que le, le sang présente Voilà, voilà c'est ça, ça, exactement ça. Je ne sais pas le, comment ouais. vous avez réussi euh, à rendre ça. C'est justement en cheminant avec lui, en essayant de, de me remettre dans ses pas et de faire en sorte que le spectateur aussi se remette dans ses pas. Euh, dans les lieux qu'il a photographiés, que ce soit Jérusalem pendant la guerre des six jours, que ce soit des RIC, que... enfin qu'on ait la sensation d'être là avec lui. Euh, donc c'est à la fois faire exister, ça fait réexister les événements qu'il a photographiés, mais ça le fait réexister lui comme photographe, dans une espèce de présence, euh, absence hein, en même temps, mais une présence quand même. Alors, donc, quand je, quand justement, moi ce que j'ai ressenti quand on fait de la photo, quand on fait des films, euh, ce que vous, le travail que vous faites comme cinéaste, on a l'impression que justement, le regard, c'est aussi le vôtre, parce qu'il il, il est axé, pas de la même façon, mais on sent que vous faites ressortir l'essentiel mmh. de ce que lui a voulu faire ressortir aussi. Alors, c'est le propre, ça, de, de quelqu'un oui. qui a un appareil photo ou une caméra oui. dans les mains. Oui, c'est-à-dire, je, je, je, le, le travail, ça consistait d'abord à remettre tout en ordre, parce qu'il avait, donc l'agence Gamma, en fait, recevait les, les, les, les rouleaux de pellicules. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent que le numérique, ça, ça peut paraître un peu bizarre, donc j'essaye de faire comprendre ça un peu dans le film. Oui. Mmh. Donc, recevez des pellicules. Mettez des numéros avant même de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc en fait les numéros ne ils, ils correspondent pas à l'ordre la, à la, à voilà. dans lequel les, les photos étaient prises. Oui, vous le démontrez justement dans voilà. euh, voilà. de euh, mai 68 voilà. avec les photos de côte voilà. et, et donc mon premier travail, ça a été de retrouver pour chacun des reportages l'ordre dans, euh, dans lequel mmh. voilà, Caron a prise ces photos de façon à pouvoir justement cheminer et comprendre son regard. Donc ce travail-là, il a été colossal, ça a été, ça a été ah, six oui. mois de travail très chronophage parce qu'il fallait à la fois euh, euh, croiser les photos, les... parce qu'en plus il avait trois boîtiers hein, avec, euh, trois, avec trois oui. focales différentes, oui. donc voilà, tout ça, il fallait le croiser, etc. Euh, re me replonger dans l'histoire de, de ces événements, que ce soit la guerre du Vietnam, la guerre des Six Jours de façon très précise, me replonger dans les cartes des villes, euh, enfin bon, euh, accumuler plein d'anecdotes pour savoir qui est celui-là, qui est ce... Voilà, enfin, c'était très très intense. Et puis après ça, il a fallu prendre de la distance. C'est-à-dire que pour ne pas me noyer dans toute cette masse de choses que j'avais découvertes, passionnantes, etc., il fallait prendre de la distance, et c'est là que le scénariste Jérôme Tonnerre m'a beaucoup aidé, pour pouvoir construire un film euh, qui, qui, qui permette au spectateur de, de, de cheminer comme ça, à la fois physiquement avec lui, mais aussi dans ses questionnements de photographe. Oui, voilà, parce que je suppose qu'il était au départ difficile de choisir oui. les périodes, parce que... Avec toutes les planches contactes qui... Oui, alors il y, a, il y a évidemment des événements extrêmement importants. Donc c'est la guerre des six jours, c'est le, le, quand il photographie ça. Donc c'est le premier photographe à arriver au mur des Lamentations avec l'armée israélienne. C'est le premier à faire ces photos-là. Donc c'est ça qui le rend extrêmement célèbre. Et, et la manière dont il y arrive, c'était vach... enfin, très intéressant en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois le fruit du hasard, mais c'est aussi le fruit de toute son expérience. Puisque lui, il a fait la guerre d'Algérie. Il a, donc, il sait ce que c'est qu'un conflit, il sait ce que c'est qu'une armée, il sait comment parler aux soldats, il sait, alors, il sait comment aller arriver. Donc, il, a, il trouve une voiture, il, il fait monter les soldats, enfin, bon, tout. Et ça, sont... on en trouve des traces dans les photos, donc c'est assez passionnant. Et son regard a été affûté justement en Algérie voilà. sans appareil photo. Voilà. C'est ça, voilà, c'est comme voilà. ça qu'on se façonne le regard. Voilà, C'est de regarder voilà. Il avait envie, de, il aurait eu envie, de, des fois il dit dans les j'aurais bien aimé pouvoir prendre des photos, mais il ne pouvait pas, quoi. il n'a pas pu témoigner. Donc il a très envie, il sait comment faire. Donc s'il arrive au mur des lamentations avant tout le monde, ce n'est pas juste parce qu'il a de la chance, c'est parce qu'il il connaît, il connaît, il sait ce que c'est que la guerre, il a, il a besoin, il a une nécessité de la photographier. Et en plus, il est hyper débrouillard. Il est, il est euh, voilà. Et donc, il, il, il, a, il arrive donc à faire ce, à être le premier photographe à faire cette photo. Donc, le, le, le, une photo, c'est toujours à la fois le fruit d'une expérience, d'une connaissance, et aussi le, le, le fruit du il y a aussi une forme de chance, hein, mais mais pas que quoi. Non ça, pas très que c'est vrai important. que voilà, voilà. Une donc, photo, il y a de l'instinct aussi. Voilà, mais l'instinct il, a... il se nourrit, voilà, de, il, il se, se nourrit de l'expérience. Voilà, il n'y a pas d'instinct comme ça, il ne se pas du ciel ce quoi. Ce qu on veut ouais. faire ressortir quand on voit les regards, quand on voit voilà. les, les visages. L'instinct il se nourrit de l'expérience, voilà. quelque chose. Voilà. Et, do, et donc voilà, donc dans chaque reportage, euh, je chemine avec lui et à chaque reportage, des questions nouvelles surgissent pour Caron. parce que ce c'est pas un théoricien. Il n'a pas fait d'école de photos. Euh, voilà, il a fait la guerre, c'est ça son école, d'une certaine façon. Et, euh, et, et après la guerre, il, voilà, très vite, il devient un grand photographe. Et donc, il est confronté à toutes les grandes questions que peut se poser un photoreporter ou, ou un documentariste, d'ailleurs, oui, voilà. à un moment donné, face à, à des choses terribles qu'il peut voir. C'est qu à quoi je sers Qu'est-ce que je fais euh, Et tout ça, on le sent dans ses photos. Tout ça se raconte par ses photos. Moi, j'ai tenu à ce que ce soit, à raconter tout ça à travers ses photos. Et jamais... Euh, voilà, on, on, on, je ne suis pas sémiologue, je ne suis pas experte, je suis. Non, voilà, j'ai fait le pari que tout se racontait par les photos ou en convoquant un historien euh, oui, voilà, de Jérusalem ou, ouais. ou quelqu'un qui l'a photographié, ouais. mais que c'est mais c'est toujours en partant des photos. Est-ce que, comme le début du film, vous avez découvert son œuvre comme ça Ah oui, vraiment. Oui, oui, oui vraiment. Oui, oui, oui c'est-à-dire oui. que ça, ça c'est pas... Euh... Je dis comme euh, n'importe qui, ouais. vous ne connaissiez que ses photos exactement, célèbres. Exactement, voilà. oui, non, non, je, ouais. ça paraît un peu... Je, non, non, mais c'est... Je ne me mets pas en scène de façon On extrêmement... On ne peut pas tout savoir. <rire> voilà, voilà. Oui. Je, je... oui, oui, non, et, et j'ai tenu à le mettre parce que justement, je... Je, mes, mes autres films n'ont pas vraiment à voir avec la photo, et ça. Je ne suis pas une experte de la photo, je ne suis pas historienne. Je suis pas, et, et je voulais que... Je n'ai pas de légitimité en fait, d'une euh, certaine façon à parler euh, du photographe Gilles Caron, euh, je ne suis pas photoreporter, je, euh, je, je suis cinéaste, mais je n'ai jamais été plus loin que la frontière belge. Donc voilà, je n'ai pas une légitimité. Et je pensais que c'était important de dire « Ben voilà pourquoi je me suis intéressée à, à ce photographe. » Et je pense qu'on est tous légitimes à s'intéresser à tout, de toute façon. Mais euh, il mais faut... Mais, c'est important de montrer où ça s'accrochait, en fait, c'est-à-dire son, son euh, pourquoi tout d'un coup ce photographe m'intéresse. Et donc c'est vraiment ça, j'ai vraiment eu ce livre entre les mains, euh, que m'a offert Jérôme Tonnerre, en fait, bon, c'est là-dessus que c'est pas un ami, c'est Jérôme Tonnerre qui est venu euh, ouais, travailler avec moi sur le scénario du film. Et, euh, et c'est vraiment, euh, voilà, je feuilletais, je me disais mais pourquoi il pense que ça peut m'intéresser, parce que voilà, la guerre, n'est euh, pas du tout quelque chose que, que j'ai photograp... enfin, filmé. Et puis c'est vraiment en arrivant à la fin, quand tout d'un coup je découvre qu'il a disparu et qu'en plus, sur sa dernière pellicule, il y a les photos de cette petites filles embonnée dans un jardin en hiver et ça fait écho à des dessins que ma mère a fait de ma soeur et moi. Et là, clac, il y a un truc qui s'enclenche, un désir qui se met en route, qui après est conforté par, par quand je regarde les photos, les planches montagnes de Cole Mendy, et puis là après je suis happée par le, le sujet et, et puis par, par ces photos, par une du coup, la, la famille et la fondation, du coup, euh, tout de suite, sont partis avec vous voilà, voilà. quand ils ont senti que vous aviez voilà. ce cette envie-là. C'est-à-dire que Marianne Caron, euh, sa femme, donc, elle a eu beaucoup de demandes hein, de documentaristes, mais elle n'avait pas envie d'un film, je crois, qui soit une espèce de biopic, euh, un peu voilà, elle n'avait pas envie quelqu'un qui, qui se mette, qui raconte trop sa vie dans le détail. Enfin, et moi, je lui ai dit tout de suite, moi, je vais pas raconter sa vie, etc. Je vais m'intéresser aux photos. C'est dans les photos que je veux trouver. Euh, le récit de, du regard de Gicard. Ce n'est pas euh, en allant interviewer un tel un tel, non, non c'est dans les photos. Avec des dispositifs différents, voilà, voilà. Tout ah son, ah oui, parcours, son parcours, qui est, qui voilà. est très riche déjà. Voilà, très, voilà, euh, voilà. voilà, et ça, ça lui a donné confiance, et donc elle m'a confié avec sa fille, enfin ses filles, le disque dur avec toutes ses photos, en me disant, fais ce que tu veux, comme tu veux, on te fait confiance. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qui est étonnant aussi dans, dans votre film, c'est que vous retrouvez des personnes qui l'avaient prise en photo. Oui, oui. Donc, euh, c'est le fait du hasard, ça ou... Ah non, ça non plus, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a voilà. jamais de hasard. C'est qu'avec l'Institut, peut-être... Voilà, non, en fait, donc je m'étais dit, donc pour chaque reportage, euh, j'essaie de mettre en place un dispositif, enfin, un mode de récit différent pour que... Pour que... Oui, quand on est en Irlande... Voilà, voilà, c'est jamais la même chose, c'est pas du tout répétitif, c'était très important, je voulais vraiment que ce film ait une dimension romanesque, et voilà. et, euh, et pour l'Irlande, je me suis dit, euh, c'est vraiment un reportage où on sent qu'il a... La cause, d'abord il y va sans, être, sans avoir de commande, euh, parce qu'il pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est assez unique dans son travail. Et puis quand il arrive et que très vite il y a le conflit qui, qui photographie d'abord la procession des protestants, et puis euh, très vite il y a les choses flammes et tout. Et là, il va passer du côté des catholiques. Donc là, pour une fois, il, il passe vraiment. Euh, voilà, il, il prend fait et cause pour quand même euh, une jeunesse qui le qui le touche vraiment. Il prend énormément de photos. C'est-à-dire que là, il prend 3000 photos alors qu'il y passe 3 jours. Et au Vietnam, il en a pris 6000 alors qu'il y a passé 3 mois. C'est pour dire que, oui. voilà, il y a quelque chose là, ouais, il y a quelque chose là qui le, qui le prend, qui le, euh, je pense qu'il aurait une caméra, il aurait filmé. Quoi. Enfin, il y avait quelque... Là, il rentre complètement jour et demi, photographie, etc. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui l'a vraiment touché, ces gens. Et donc, moi aussi, j'ai envie d'aller euh, vous... les revoir, voir qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'il a touché quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça le, le point de départ du fait que je vais à la recherche des gens qui la photographient. Oui, parce que les deux sœurs que vous rencontrez de, du frère ouais. qui, est, qui est arrêté pendant les, ouais. les manifestations ouais. pendant les événements. Oui alors ça je pas et, voilà j et j après j voilà ça vous ne pouviez pas le, pas du tout l'imaginer. Voilà ça. voilà est-ce que j'avais pas dû alors donc on a en fait on a fait paraître des les photos des petites dans un journal. Ah, Est-ce que vous, oui, vous reconnaissez Vous voilà, avez peu peur. Voilà, ah, oui, euh, ouais, complètement. Ouais. Voilà. Et, ouais. puis, et puis, en fait, là, là où j'étais très étonnée, c'est que très peu de gens ont accepté de témoigner parce que les gens ont peur aujourd'hui encore de, de témoigner. Ce que vraiment, je, ce dont je ne me doutais pas du tout, c'est qu'il y a encore une... une bah, c'est encore brûlant. C'est un sujet extrêmement brûlant. Donc, avec le Brexit, évidemment, ça ne va pas être simple. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. En fait, ce qu'a photographié Caron, euh, alors qu'évidemment, la guerre des Six Jours, le mur des Lamentations, la destruction du quartier devant... enfin. C'est des, des plaies quoi, ouvertes encore, c'est-à-dire c'est des, des, des moments de l'histoire qui au fond, c'est il y a 50 ans, mais c'est encore extrêmement vif aujourd'hui. Oui, c'est voilà, extrêmement présent. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait on, on, on voit la genèse de quelque chose qui est encore en train d'avoir lieu finalement. Mais En même temps comme ça, le fait qu'il y en ait peu justement de témoignages euh, ou de, de retrouvailles... Justement, avec ces gens-là, ouais. renforce le film et renforce les photographies que l'on voit. Ouais. Parce qu'on s'attarde, justement, on parle de regard, mais le regard des personnes que l'on voit dans le... Ouais. Euh, voilà, même quand il euh, y a à y a, y a la, la, la Sorbonne les photos qui sont prises des étudiants, le regard de toutes ces femmes, ça en dit beaucoup aussi. Ouais, ouais, ouais, ouais, Donc, euh, c'est pour ça, lui, lui, il a fait ressortir le regard de son regard. Oui, oui, c'est ça. C'est une mise en c'est... Oui, parce qu'il y a moi qui regarde Caron, qui voilà. regarde des gens qui le regardent. Et oui, et oui. Oui, oui, donc on peut se perdre. Oui, oui, Mais Oui, Dans le film, vous nous, voilà, vous nous emmenez euh, voilà, naturellement vers tout oui. ça. Et, et c'est vrai que c'est un vrai travail. Euh, combien d'heures vous avez passé Ou, ou alors, est-ce que vous avez passé les deux années après l'Assemblée euh, euh, en, en fait, j'avais écrit le projet vous avez déjà avant. Vous Voilà, oui. j'avais écrit le, le projet avant de et toute la recherche avant euh, l'Assemblée. Et puis donc, on a cherché les financements. J'ai eu tout de suite l'avance recette qui permet une partie du financement, mais on n'arrivait pas à trouver le reste. Et donc, en attendant que mon producteur trouve le reste, moi je me suis mis à faire l'assemblée parce que j'avais envie de filmer. Et donc, euh, voilà. Et euh, j'ai fait l'assemblée, et à la fin de l'assemblée, mon producteur a dit Bon, on n'a pas trouvé le reste, mais je vais moi-même mettre l'argent pour, que, pour, que, pour pouvoir faire le film. Donc, euh, en fait, mon producteur, c'est euh, toujours le même producteur avec qui je travaille depuis, euh, depuis 20 ans. Mais là, en fait, c'est de plus en plus difficile de produire des films. Et justement, euh, vous, vous avez été productrice euh, Alors, pour l'Assemblée, c'était mon compagnon qui était producteur. Mmh. Euh, voilà, mais, mais, mais sur d'autres films avant, non avez, non, non, non, non, non pas été productrice Non, non, non jamais, jamais. Alors, il y a des erreurs sur euh, ah. certains, certains sites euh, ah, mais Non, non, non, non j'ai non, non, jamais été productrice. D'accord, euh, parce je... qu'on vous cite comme productrice. Ah bon, alors, oui, donc, euh, ah bon. Certains, Je ne sais plus lesquels, mais... Brain, non, une, une, ça, une, une autre dit, vie euh, que oui, je ne oui, connais voilà, pas voilà. moi-même <rire> peut-être qu'on vous assimile justement ouais, ouais. Non, non, non en assemblée mmh. c'est mon compagnon qui mmh. alors évidemment comme lui et moi ça, mais je ne sais pas quand même moi qui gérait tout ça c'est lui qui a géré oui. ça ouais. Ouais. donc euh, voilà c'est le, le film que, que, sur lequel mon producteur en fait a mis du fond de soutien le plus enfin parmi tous les films qu'il a produit et parce qu'il tenait enfin voilà on tenait à aller au bout donc en fait j'ai commencé le travail puis je me suis arrêté un an pour l'assemblée, et puis après j'ai repris le film pendant un an et demi à peu près. Alors, c'est difficile, mais une fois le film fini comme ça, vous avez fait vos choix pour la réalisation, après pour les, les périodes. Est-ce que vous, il y a une période de, de, de, la, de la vie, ou par rapport au reportage de, de Gilles Caron, qui est, qu est celle que vous préférez euh, oui, bah, qui moi, a, euh, ou qui vous a le plus marqué. Bah. Ouais. Bah, L'Irlande, c'est vrai que l'Irlande. Oui, moi, aussi, c'est l'Irlande, moi aussi. Oui, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais, ouais, il y a aussi. quelque chose. Bah, je pense qu'il est. ouais, ouais c'est vraiment l'Irlande, moi, qui m'a effectivement extrêmement. Euh... D'ailleurs, j'ai commencé, euh... Donc, à part la photo que ça me dite, c'est le reportage que j'ai commencé, euh, par lequel j'ai commencé pour remettre en ordre. Alors que c'est pas le premier. Hein. J'ai commencé par l'Irlande. Euh, parce que moi aussi, il y avait quelque chose qui me, qui me fascinait dans ces photos d'Irlande, dans toute cette. Euh... Toute cette, cette, cette jeunesse, puis la manière parce qu'il y en a fait plein, donc vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans un film. Enfin, une fois qu'on a remis dans l'ordre, sinon oui, voilà. on ne comprend rien. Oui, oui, Mais oui. Euh, en plus, ça se passe dans un tout petit quartier, enfin, c'est quatre, euh, quatre rues, quoi. Hein. Et, il tourne comme ça, voilà, il repasse, il remonte, il monte sur l'immeuble, il redescend, il refait les, les, les carrefours, il repasse trois fois, ça repart, ça, c'est sans cesse, quoi. Et c'était très, très fascinant. un film d'animation Ouais, ouais, le, oui, oui. oui. L'enchaînement des photos. Ah oui, oui, euh, des, fois, des fois, il y a, il y a des oui. quelques moments où je joue là-dessus, mais là, c'est plutôt à au Vietnam, voilà. où il fait des mini-trails, comme il dit. Oui, voilà. Et là, effectivement, c'est très, très bien. Cool, oui, parce quoi. que là, quand il y a danger, il faut mitrailler. Ouais, quoi, ouais, ouais, tout tout voilà ouais. Même avec son appareil photo. Mmh. Donc, est-ce que, est que. Quel est le sentiment que vous avez sur les. Parce que c'est vrai qu'il il y a, il a un autre reportage qui m'a beaucoup touché, c'est les prostituées mmh. au Vietnam. Mmh. Cette scène. Quand, qui est vraiment, là, voilà, on est très très loin du scoop, on est très loin de l'événement, c'est, on va dire, les effets euh, terribles des guerres sur les femmes, parce que c'est souvent comme ça, c'est les viols, bien sûr, et aussi la prostitution, parce qu il y a plus qu'économiquement, la vie est plus viable, et qu'est-ce qui se passe ben, Les femmes se prostituent, ça, ça va souvent ensemble. Et, euh, et je trouve très très touchant la façon dont ils s'intéressent, on voit comment ils s'intéressent petit à petit, et, et à un moment donné, ils... ils, ils il arrive à saisir un groupe comme ça et à, et à photographier ces femmes et je trouve que c'est très très bien oui, cool. parce que le fait la, que ce la, soit un groupe c'est quand même intime ouais. c'est un photographe en fait. qui photographie ouais. beaucoup les femmes ouais. et, et pas euh, et pas juste pour leur beauté quoi il photographie les femmes et pas juste les, les grandes non, actrices voilà, il, ça, il, il photographie ça, voilà les, les, les prostituées qui photographient elles ont une force aussi forte que, que les grandes actrices qui va photographier il a, il a vraiment un regard sur la condition féminine ou ces femmes qui courent euh, dans 1968, cette rangée de femmes, qui, vraiment il a, c'est très, c'est un photographe de femmes, je pense. Et, et qu'est-ce que vous avez comme sentiment par rapport à, à l'expression, le, le choc des photos, parce que c'est vrai que lui, ah oui, il a là. beaucoup été euh, dans Match, ah, oui, match, voilà. match qu'est-ce que vous, pour vous, ça évoque le choc des photos, justement, un, un photographe comme lui euh, Alors. Parce que ce pas le choc ouais, complet, mais il y a... Oui, oui, il y a des fois Moi, je me chocs, suis surpris oui. à être ému dans le film. Oui, oui oui, oui, Donc... oui, oui. Non, non, mais des fois, il est... Alors, je trouve que ces photos, par leur composition, par l'attachement qu'il a aux gens qui photographie, par la manière dont il leur laisse un, un espace pour exprimer quelque chose d'eux qui ne soit pas que l'événement, par la, la, la manière dont il y a tout... Enfin, ce que je dis, il y a toujours quelqu'un dans ces photos. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, un individu et pas seulement la situation et pas seulement l'événement. Euh, on est... On... Du coup, on n'est pas que dans le choc. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui vous regarde d'ailleurs souvent, qui regarde du coup, qui regarde Caron, mais du coup qui nous regarde. Et il y a une relation qui se crée euh, qui fait qu'il n'y a pas que le choc. Mais, mais c'est vrai que c'est Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Euh, bah, Caron, des fois, il avait deux reportages dans Paris Match. C'était extraordinaire. Euh, et alors Paris Match faisait vivre euh, quand même le, le, le photo reportage C'était important qu'il y ait des revues comme ça. Euh, et euh, voilà, donc c'est. Mais, mais je trouve que ces photos ne sont pas choquantes. Non. Elles sont. Non. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un. Euh, elles interpellent. Ah, le, voilà, voilà. Interpellent ouais, ouais. Le, on est pas que dans le shop. On est, est ému, quoi. Ouais. C'est pas choc pour choc, ouais. quoi. Absolument. Donc, euh, moi, il y, a le, il y a des photos. Une série de photos qui m'a aussi beaucoup plu. C'est celle que je, connais, je la connaissais pas. Celle-là. C'était celle, -là. Euh, celle où, dans le désert où tous les hommes, euh, toutes les personnes qui sont mortes sont au sol et avec rien ouais. autour. Ouais, ouais. Ça, c'est. Euh, ouais, ouais. Oui Il y a photos, deux 3 qui ouais, sont ouais. montrées, ouais. et rien qu'à elle, elle parle ouais, ouais, ouais. ce qui reste. Quoi. Cette solitude, oui. Et je pense que ça, il l'a vu aussi, euh, pendant la guerre d'Algérie. Ça, il oui. photographie quelque chose. qui. qui, qui a... Les, les qu il a vu Des choses qu'il a vues, oui. Parce que c'est vrai la guerre se répète. Ouais. Donc du coup, lui, il a, là, il a, il a dit « j'ai pas pu témoigner en Algérie et... ». Ouais, oui, je pense que vraiment la guerre d'Algérie, c'est pour ça qu'il y, y a ces lettres, donc il a écrit à sa mère. Euh, la guerre d'Algérie, c'est vraiment un moment traumatique qui, qui, est, qui est sûrement fondateur de son désir d'aller euh, photographier la guerre. Et de, de, de, à la fois de sa capacité à le faire et de son désir, parce qu'il veut montrer quelque chose qu'il n'a pas pu montrer, qu'il n'a pas pu raconter. Et, euh, et il le fait en allant photographier la guerre. Mais c'est aussi euh, quelque chose qui, le, qui le comme c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a toujours des jeunes hommes qui sont au départ très contents d'aller à la guerre, que ce soit... Euh, Biafra, que ce soit au Cambodge, que ce soit... il y a toujours cette espèce de... de... Voilà, montré, et puis euh... après, toujours l'horreur, quoi. Et mmh. c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même scénario, et je pense qu'il n'en peut plus, quoi. Mmh. Et au et... Cambodge, on voit bien qu'il n'en peut plus, il photographie que ça, il y a quelque chose de mmh. mécanique, presque, même si c'est très émouvant, ce, ce, ce jeune garçon, qui... mais, mais il y a quelque chose, même de la mécanique, quand il photographie ces défilés, des gens mmh. qui défilent, qui défilent, il, y a, il, y a, il, y a, il reste... Je crois que cette mécanique, il n'en peut plus, quoi. Et c'est ça aussi qui fait qu'à mon avis... Il n'a plus de chance parce qu'il parce qu n'y croit, qu voilà. croit plus. Parce que justement, à un moment donné, il aurait eu, pour faire terminer, il aurait pu avoir la facilité puisqu'il photographiait des stars, des présidents de la République, des ministres, oui, il, il devrait... aurait pu avoir la facilité de se cantonner à ça. Oui, ouais, ouais. mais ça, je pense qu'il n'aurait pas fait non plus. Je pense, euh, voilà, c'est une hypothèse que peut-être il aurait fait du cinéma, que peut-être il serait allé euh, euh, filmer des gens, mais plus dans une démarche documentaire que, que de photoréporter. En tout cas, nous, on vous remercie pour ce film, merci, euh, merci. un documentaire d'un genre différent. Donc, euh, et en même temps, on découvre, en même temps, comme vous, vous l'avez découvert, euh, ben, Gilles Caron, qui est un photographe qui a marqué notre temps, on peut le dire. Oui. Voilà. Merci, merci, Mariana beaucoup. Otero. Merci. merci. Et le film sort le 29 janvier. 29 janvier, janvier. c'est le 29 janvier. Merci.